bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo euh, aujourd'hui nous allons voir comment créer un, un profil complexe en fait donc un mur à profil complexe parce que comme nous le savons aussi bien le mur est un matériau composite donc le matériau composite est composé soit de la brique et de ses jaunes donc ce qu'on va faire c'est venir dans options attribuer éléments élément composite. Puis là nous pouvons constater que nous avons déjà un élément qui a été créé. nous venons sur nouveau, cliquez <coughs> encore sur nouveau. Nous donnons le nom, nous allons appeler, nous allons appeler ça R1. -E R1. -E cliquez sur OK. Donc, euh, allons commencer par nommer notre matériau. On cherche chercher brique de brique de ciment extérieur. Ouais il va nous donner l'épaisseur 0,12 pour que notre patron soit de 0,12 si nous voulons un contre de 0,15 c'est qu'on dit que notre mur sera l'épaisseur 0,18 donc ce qu'on va faire c'est ça et donner l'épaisseur de notre trait 0,40 ouais. on vient encore celui-là on, on insère des couches 1, 2 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire la couche finition à 0,015 et aussi là à 0, attendez 0,015 0,015 voilà ça bug un peu mais ça va aller donc vous constatez que votre mur est de 0,15 le parpaing qui est là par où est la flèche là le, le parpaing ou bien la bloc d'un bloc qui est là est de 0,12 la finition extérieure 0,15 la finition intérieure 0,15 Quand on va juste faire se modifier le matériau bon, on va prendre un côté mortier et un côté d'une finition pour que ça puisse être de couleurs différentes en fait pour qu'on puisse vite bien distinguer nous allons chercher finition voilà cliquez voilà. et, et, et là ok bon comme vous voyez là disponible sur vous si des actifs le mur bon sur le mur si on nous active, derrière, on ne peut pas l'utiliser, mais si on laisse l'activer, c'est pour qu'on pourra, pourra l'utiliser. On clique là sur... OK. Quand on clique sur OK. Qu'est-ce qu'on fait On vient sur mur. Allons chercher notre profil complexe. Nous venons ici. Dans Test. L1. cliquons dessus. Nous voyons déjà s'il y a prédéfini à 0,15. Voyez un peu. La hauteur à 3 mètres. Ouais. clique sur OK. On crasse nos mûres. traçons nos connu et nous portons 3 d ici comme vous pouvez le constater là, notre, notre bloc d'agglomilieux et son et ses couches de finition et on peut toujours modifier ces couleurs hein, ça ne pose pas de problème juste en déroulant là juste en déroulant là et en venant ici et en cliquant là sur la face extérieure là va et tout là, là on peut mettre même ça en prix naturelles, ça dépendant de vous bien, en carrelage donc euh, prenez un peu carrelage 30 par 30, 30 par 60 et on route pour vérifier attendez sélectionne d'abord une chose vient là on active on active on active oui on clique là on cherche bien le carrelage écran 30 par 30 nous prenons un carrelage de 30 par 30. Donc vous pouvez le voir que la couche de finition a été vérifiée. Donc comme vous le constater, n'hésitez pas à vous abonner à la page, de commenter, et de partager la vidéo. Parce que du loup arrive. Il y a plein d'autres vidéos. Dans la vidéo qui suivra, nous allons voir comment euh, modéliser un bâtiment complet. Comment utiliser l'outil DAL et bien d'autres. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous.